de la vidéo on remercie Elodie d'avoir participé chaussi, et la nouvelle Chloé, <rire> Chloé aussi d'avoir participé vous avez aimé la journée ça s'est bien passé ouais, c'était une très très, très belle jour. journée c'était super euh, on a passé on une a trop bonne journée passé un bon moment à faire on ça a pris et... du plaisir ouais, à tourner on a, rigolé, <rire> on a bien rigolé, <rire> en plus, euh, on a eu du beau temps grâce à Dieu ouais. donc euh, ouais. super ok le concept ça vous a plu oui. énormément aussi, ouais. ça nous a beaucoup inspiré mm. je pense que c'est important de rappeler aux chrétiens que être chrétien c'est pas la fin du monde, on peut faire énormément de choses, mm. tout en respectant en fait ce que Dieu nous demande voilà, donc ça, ça de, bah déjà, de par cette vidéo, on a pu voir qu'on on adopté différents styles euh, alors qu'on était dans une même euh, situation. Ouais, euh, ça. Euh, et du coup, euh, on voit que malgré tout, on reste fidèle euh, à l'enseignement qu'on a eu par rapport à la parole de Dieu, euh, à nos valeurs. Et euh, malgré euh, les différentes situations, les ouais. événements où, auxquels on peut euh, être présente. Donc pas euh, besoin de se dénuder pour, pour être joli, pour s'artéficier. C'est Très bon concept. Voilà. <rire> bah j'espère que le concept vous aura plu également. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut